Après, après des examens et tout, et c'était du dû... un instant, hein? un... la pizza que j'ai réchauffée pour lui. I'm on live on Instagram. yeah Who is that? I'm on live. Okay, I'll go my... D'accord. C'est bon, vas-y. Ok. Il est né avec un problème de rein. Quand, il, euh, quand on était encore à l'hôpital, euh, il y avait un problème de reins qui devait être corrigé. C'est pour ça qu'on a traîné un peu à l'hôpital avant d'être libéré. Et euh, à l'hôpital, je me rappelle, la l'infirmière qui était en train de travailler dans ma chambre me disait toujours, oh, tu as un bébé paresseux. He's so lazy. Lui, il veut que dormir. Mais elle ne disait pas ça dans le mauvais sens. Hmm? Elle ne disait pas ça dans le mauvais sens, mais elle avait quand même écrit ça. Tu as un bébé paresseux, il bouge pas trop et tout euh, et tout ça, tout ça. Mais il n'avait encore rien constaté au niveau de sa colonne vertébrale. en février et vous avez voulu qu'en annonçant mon divorce que j'allais parler de la violence conjugale que j'ai subie pendant que j'étais grosse, pendant que j'ai un nouveau-né. C'est quand même pas correct. J'ai attendu près d'une année pour parler de, de ça. Alors, euh, quand Zion un né, la première personne que j'appelais, c'était son papa. Je l'ai informé de la naissance de l'enfant et je l'ai informé aussi de... Euh, du problème au niveau de ses reins. Et on s'est chamaillé ces jours-là. C'est l'une des choses qui avait vraiment confirmé et concrétisé la séparation. On s'est chamaillé pendant que j'étais encore à l'hôpital. On s'est tellement chamaillé que ma tension avait monté, que mon médecin avait refusé que je parle encore au téléphone avec lui, vu que je venais d'accoucher. Donc, même pas une journée pleine. C'était trois ou quatre heures après. Donc, après la naissance, on m'a. Transférer des chambres, quand j'étais située dans la maternité, c'est quand j'ai pris le téléphone et que j'ai appelé Mike. D'abord, je ne l'ai pas appelé, il était tard. Il était tard chez nous. Alors, je l'ai fait un message. Voilà. Je l'ai fait un message. Je l'ai appelé. Je l'avais appelé, il n'avait pas décroché. Et puis, je l'ai fait un message. Et puis, il m'a rappelé. ok On s'est chamaillé pourquoi? On s'est chamaillé à cause du nom de l'enfant. Il y a beaucoup de gens qui euh, se promènent. Il y a beaucoup de gens D'abord, premièrement, une chose que vous ne savez pas, hein? la confusion au niveau du sexe de l'enfant. Tout le monde pensait que Zion était une fille. Je n'ai jamais adressé pourquoi hein? le, les gens pensaient que Zion était une fille. Les gens pensaient que Zion était une fille parce que son papa, qui ne connaissait pas son sexe. Donc, vous, vous, vous comprenez, comprenez un peu le niveau de l'irresponsabilité. Hein? Même dans la grossesse, tu connais pas le sexe de l'enfant. Son papa disait aux gens que... Zayon était une fille. Et moi aussi, je n'ai rien dit. Je n'ai pas révélé le sexe de l'enfant. Je révélé le sexe de l'enfant quand j'ai révélé la première photo. Mais quand l'enfant est né, quand l'enfant est né, bien sûr que j'ai euh, dit à son papa Zayon euh, Zion va bien, c'est un bébé garçon et tout. Mais non, Zayon était une fille. C'était son papa. Parce que... Je ne sais pas, peut-être il voulait une fille. L'un des musiciens de Shekina, de son orchestre, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit que non, Dieu m'a montré. Euh, euh, non, Maestro nous a dit, Maestro, c'est ce qu'ils appellent Mike Maestro, nous a dit que Dieu l'a montré que l'enfant c'est une petite fille. Et si la fille doit naître, il faut donner à la fille le nom de Denise, Ok Ça assure qu'il est partout sur les nettes que le bébé devait être une fille et que le bébé devait s'appeler Denise. Ngapenko penko, Ok. Vous allez appeler le bébé de Denise. Ah, D'Alimino, ok J'ai rien dit. J'ai rien dit. Alors, l'enfant est né, l'enfant est né, un garçon et tout, et on parlait au téléphone. Et euh, on a parlé au téléphone. Et je lui ai dit, demain le matin, le médecin viendra vers moi pour me donner euh, le papier qu'il faut remplir pour euh, le certificat de naissance de l'enfant, pour le nom et tout ça, tout ça. Je l'ai appelé pour... Euh, lui parler du nom ok j'ai toujours euh, j'ai toujours euh, quoi ça nabetaracité je sais pas comment dire ça en français j'ai toujours insisté ou j'ai toujours mentionné le fait que c'est moi qui a donné le nom à mes deux enfants ok chadai c'est moi qui a choisi le nom de Shadai, mais bien sûr que j'ai j'ai demandé à son père ok je me rappelle on était à l'oumba c'était avant même que je conçoive J'étais sur Instagram, ok J'étais sur Instagram et il y a un pasteur de Dallas, il s'appelle euh, pasteur Jean-Marc Moulumba, Jean-Marc Moulumba, si je ne me trompe pas. pasteur Jean-Marc Moulumba, il a son fils aîné ou bien l'un de ses fils qui s'appelle Shadai. J'étais sur Instagram, j'ai vu quelqu'un poster la photo de Shadai, son fils. En 2013, c'était, je crois, en octobre 2013, où il était un garçon de, il, il sortait avec les, les bagues au mariage de quelqu'un, et quelqu'un a écrit son nom, j'étais sur Instagram, je lui ai montré j'ai dit, oh non, regarde, ce nom, Shada, et j'aime bien le nom, j'aime bien la signification, c'est en hébreu, on voulait que nos enfants aient des noms hébreux, et tout ça, tout ça. Andimi, mais c'est moi qui ai trouvé, c'est moi qui ai choisi. ok? Et le nom, Michael, Shada, il est le, le M'doui, il, il porte le nom de son papa. J'aime pas trop le nom Mike pour un enfant, alors on a opté pour Michael. Et puis Shadaï, il est Shadaï Mickaël Kalambay Wakalambay. Il porte le nom de son père. Et c'est moi qui ai choisi ça. C'est moi qui ai choisi ça. Le Kalambay Wakalambay, là, c'était mon idée. Je voulais que tous les enfants soient de Wakalambay. Ok? Alors, on passe. Nous un aîné et je devais remplir le certificat de naissance de l'enfant. Je l'ai appelé. Pour avoir son avis moi j'avais déjà le nom zaïon en tête mais je voulais quand même lui donner l'occasion de me dire non j'ai ces noms je voulais ces non mais comme il ne savait même pas le sexe de l'enfant il est pour les l'enfant allait s'appeler denise mais il n'y a qui battait, parce que l'enfant c'est un garçon alors quand je appelé il m'a dit quoi au téléphone il m'a dit non je vais prier et puis je vais te rappeler demain je lui ai dit ok il n'y a pas de problème donc demain à bango avec le décalage d'horaire, demain apparemment ça s'est fait que le médecin était déjà venu pour euh, euh, me demander. Parce qu'il était déjà... Donc, c'était les petits matins, comme de là où nous, nous étions. Donc, c'était vers minuit des États-Unis. Ok Minuit des États-Unis, ça fait 6 heures ou 7 heures du matin de Kinshasa. Maintenant, lui, il me disait qu'il allait m'appeler demain. Ce qu'on attendait, c'est minuit-là, c'est le jour que le médecin allait m'amener le certificat. Pour remplir, c'est comme ça que j'ai repoussé pour que la demain à Kinshasa et ça là. Donc, vous comprenez un peu avec les décalages d'horaire. Alors, le médecin est venu ce jour-là. Je lui ai dit non, je peux pas remplir les certificats parce que le papa de l'enfant n'a pas encore donné le nom. Ok, parce qu'il a toujours été euh, inclus dans toutes les décisions des enfants. Parce que là, lui et sa famille ils veulent donner l'impression comme quoi que par amertume ou bien par quoi je refuse qu'il qu parle avec les enfants ou bien qu'il ait contact et c'est très faux et j'ai des preuves et vous aussi vous avez des preuves je veux vous rappeler de vos preuves des preuves que lui-même le monsieur a mis sur internet ok oh, j'aime pas de trucs comme ça mais il faut parfois laver son nom parce que ça devient un peu des trous alors il m'a appelé <rire> Il se lève dans la main. Bien fort. <rire> oh mon Dieu! Il m'a appelé. Il m'a appelé. Et il m'a dit comme quoi. Que non. Euh, que Dieu lui a dit. J'ai ça parce que c'était C'était d'abord par téléphone. Et comme j'étais tellement énervée, on a téléphone. Que Dieu lui a dit. Hein, Qu'on devait donner. À Zion, mon beau mignon garçon, hein? Mon beau mignon garçon qui ressemble à un bonbon. Hein? Le nom de Félix, vous vous, vous demandez peut-être euh, d'où vient ces, euh, ces, ces, ces surnoms que les gens sur internet ont donné à Zion. Bébé Tshisekedi, Bébé Tshisekedi, Bébé Tshisekedi. Son père dijée, disait déjà aux gens que il allait donner son enfant le nom de ou bien Denise. Ou bien félix et j'étais catégorique j'ai dit non j'ai dit non on s'est chamaillé mais je me suis imposé je me suis imposé je lui ai dit non si tu tiens vraiment à ce que cet enfant il porte le nom de félix matin avion Viens remplir les certificats de naissance. Viens remplir les certificats. Yaka yo moko kuma Feliz. Po n'a moumopénye. Moum. Moum. Moum. Moum. Moum. Moum. Moum. Moum. Moum. Moum. Moum. Et tu peux voir pour moi écrire sur un certificat de naissance. Félix. Félix. Et c'est dû à ça qu'on s'est échangé. Je dis non. Il a dit non. Tu ne vas pas donner à mon enfant le nom de Zion. Regardez d'abord hein, vous n'allez pas tu vas pas donner à mon enfant le nom de Zion parce que Zion a des euh, a d'origine des, des, euh, rastafari rastafarienne bah hein? tu vois les gens au Jamaïque et tout ça tout ça. Vous vous imaginez hein? Pasteur Nabino, il sait pas que le nom Zion, Sion, Sion en français, la montagne de Sion. C'est un nom hébreu, un nom biblique qui est dans la Bible. Okay? J'ai euh... <rire> rempli les certificats de naissance de l'enfant et c'est passé. Ok? C'est passé. Et puis après, euh... Euh... il est venu en août. En août, si je ne me trompe pas, 2019. En août 2019 et quand il est venu... Il m'a demandé de voir les enfants. Il, il n'avait pas mon numéro parce que j'avais changé de numéro. Il appelait ma petite soeur Anna. Il avait toujours le numéro d'Anna. Et Anna m'a appelé pour me demander, « Ah non, il y a Pierre, regarde, il y a Mike qui appelle. Il veut t'avoir au téléphone parce qu'il veut parler avec toi par rapport au garçon. Tu veux que je passe ton numéro ou pas ?» Je lui dis, « Non, il n'y a pas de problème. Passe le numéro. » Et c'est comme ça qu'elle a passé mon numéro. Mais avant qu'il ne m'appelle, moi, je l'ai écrit. Moi, je l'ai écrit parce que moi, j'avais toujours son numéro par cœur. Je connaissais toujours son numéro par cœur. Je ne l'avais pas enregistré dans mon téléphone, mais je le connaissais par cœur. Je l'ai écrit un ah, message, j'ai juste dit tout simplement, tu me cherches. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé, oh non, je suis à Dallas. J'aimerais voir les garçons et tout ça, tout ça. Et quand les garçons étaient déjà, euh, ils étaient déjà à la crèche, je lui ai dit, ok. Et moi, je travaillais aussi dans cette même crèche. Je lui ai dit, ok. Nos programmes sont un peu compliqués, mais tu peux venir pendant ma pause, pendant que nous sommes à la crèche. Parce que je voulais aussi hein, que la première rencontre soit une rencontre publique, ok Dans le public, au cas où euh, il y avait du désordre, je voulais que ça soit en public. Et c'est comme ça qu'il est venu à l'école avec euh, notre ex-parrain de mariage et avec l'un de, de ses amis ou je sais pas, le gars... Et ils sont venus à l'école. Et il est entré. Il a rencontré Zion pour la première fois en août à la crèche. À la crèche. Et il a vu Shadaï et tout ça, tout ça. Et c'est comme ça que notre ex-parrain de mariage nous a demandé. Hein, je sais pourquoi j'explique ça. On va, on va chuter dans la cagnotte. Je sais pourquoi je vous donne euh, un peu cette timeline. Alors... Notre ex-parrain de mariage nous a demandé si on pouvait, hein, le jour suivant, se rencontrer chez notre parrain de mariage. Hein? Suivez bien. Si on pouvait se rencontrer chez notre parrain de mariage. Pour qu'on pour qu ait, qu ait un peu hein, un terrain d'entente. On sait qu'il s'agissait des enfants. Donc, pour toutes les personnes qui disent, pourquoi tu ne l'as pas appelé? Pourquoi vous n'avez pas essayé de chercher un terrain d'entente? Je l'ai fait à mille et une reprises. Parce que à part ça, à part ça, à part cette terrain d'entente que le parrain avait organisé, je l'appelais. Moi, j'appelais Mike. Avant que je ne puisse supprimer son numéro et euh, ne pas l'avoir échangé mon numéro, avant août, quand il cherchait ma soeur, moi, Péniel, je l'appelais. Je l'appelais, je l'écrivais. Je parlais même plus loin pour dire que je le suppliais d'être présent dans la vie de ses enfants. Ok? Ok? Merci. Alors... Euh on s'est vu le jour suivant, chez notre parrain, Papa Roger, ex-parrain de mariage Papa Roger. Et on parlait, et Papa Roger m'a demandé, moi, quelles sont tes demandes, qu'est-ce que tu veux de Mike et tout. Moi, j'étais claire, j'ai dit que je veux qu'il soit présent, physiquement et financièrement, dans la vie de ses enfants. Parce que, t'es l'eau, t'es à part 40 dollars, on m'a appelé ça à école, année, crèche hein le jour qu'il l'a rencontré pour la première fois à la crèche, à part 40 dollars, il a. Ti, si les je dis bien jusqu'aujourd'hui, même 100 francs, il n'a pas sorti pour ses enfants. Et Mike, vous aimez trop dire que Pagnol aime tout exposer. Moi, j'expose pas. Moi, je me défends, ok? Parce qu'il y a des gens qui passent et qui disent, qui tout ce qu'ils veulent dire, ils racontent. Même quand je, avant même de parler de l'infidélité, il y avait des photos de Mike qui circulaient sur euh, l'internet que ses ex-copines avaient, avaient, euh, avaient exposé. Et tout le monde pensait que parce que c'était moi l'épouse, que c'est moi qui avait exposé les photos. Donc cette communauté m'a harcelée, m'a attaqué à plusieurs reprises pour des choses qui n'ont rien à voir avec moi. Moi, quand je parle, quand je réagis, c'est une réaction. c'est pas une action. C'est toujours une réaction et je ne réagis pas à tout. Je réagis à ce que je pense est important. Et je pense demander l'argent publiquement, c'est pas une blague, ok? Les gens travaillent, les gens ont des projets pour l'argent qu'ils sont en train de donner dans des cagnottes là, donc la moindre de choses c'est d'être honnête et dire aux gens pourquoi tu as besoin de cet argent là clairement et dire ce que tu feras avec cet argent là clairement, ok? Alors euh, le parrain m'a demandé qu'est-ce que tu attends de Mike et tout, moi je lui ai dit non moi je veux qu'il soit présent financièrement et physiquement. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire par physiquement Je lui dis, physiquement, il doit me donner une horaire. Okay? Moi, je vais aux états unis avec les enfants. Mike, il vit au Congo. Il visite les états unis Moi, je vais au Congo. J'ai besoin d'une horaire. Okay? Une horaire. Parce que Shadaï a une tablette. Il a un iPad. Okay? Donc, si Mike n'a pas envie de passer par moi pour parler avec Shadaï, il peut appeler son fils sur FaceTime. Okay? Shadaï est tout le temps connecté au Wi-Fi. Il peut l'appeler sur FaceTime. Audio, il peut l'appeler sur FaceTime. Vidéo. Il n'a pas WhatsApp, mais Mike a un iPhone. Je sais le téléphone qu'il a. Il a un iPhone, il peut appeler son fils sur FaceTime. Alors, je lui ai dit, je veux qu'il me donne une horaire. Les heures où lui, il sera disponible, où Mike sera disponible, ok? Et moi, je vais matcher ça avec l'horaire de Shaddaï. Comme Shaddaï, il part à la crèche et moi, je travaille. On a aussi nos moments ensemble, moi, Shaddaï et Zion. Je veux pas que, ça puisse, que les horaires soient conflictuels, ok? Je veux qu'il me donne une horaire. Il va appeler à quelle heure Il va visiter combien de fois l'année Parce que quand les gens ne savent pas, ils ne sont pas là. Quand Shadaï me pose des questions, il me dit « Quand est-ce que je veux voir papa ?» Tu penses venir aux états unis combien de fois par année C'est quoi ton programme par rapport à ses enfants Tu dois avoir un programme. Tu as des enfants qui vivent dans un autre pays, tu dois avoir un programme. Tu dois savoir que je serai avec eux dans telle période, telle période. Je vais appeler à telle heure, à telle heure. On doit être organisé parce qu'on n'est pas ensemble. On doit être organisé pour qu'on ait quelque chose à dire aux enfants. J'ai demandé une horaire et j'ai demandé aussi qu'il soit présent financièrement pour ses enfants. Et euh, ils ont donné la parole. Le parrain a donné la parole à Mike. Et Mike a dit, il a pas de problème. Lui, il sera euh, présent. Il va donner une horaire avant que tout qu'abwana. Et il allait aussi être présent financièrement. Par child support. Hmm? Ça, c'est ce que Mike a dit. Il a dit. Il a entendu parler de quelque chose aux états unis qui s'appelle le child support. j'ai dit, il a pas de problème. Si tu veux qu'on fasse les choses par child support, pour l'argent, que tout s'efface par par voie judiciaire, ok Même les visites, même les appels, c'est le juge qui va dicter. Parce que si tu ne veux pas qu'on ait un terrain d'entente entre nous par rapport à l'argent, moi aussi je ne préfère pas que ce soit par mois qu'on va décider les visites, que le juge décide et que le juge trouve bon comment on va le faire, ok et c'est comme ça que le parent a dit ok si c'est comme ça que vous vous décidez je dis, non si c'est ce que lui le veut hein parce que moi moi je vais pas exiger comment je voulais que cet argent soit remise. et je vais pas exiger comment les visites j'ai juste voulu une horaire alors euh, c'était euh, c'était un peu ça et les parents a dit ok on va entamer le processus de child support mais en attendant que le child support entre Mike tu dois quand même être présent financièrement parce que les charts se posaient pas les amis pendant un tu vas pas aller appliquer aujourd'hui on te donne les charts pour demain non il y a plein de choses qu'il faut vérifier et c'est comme ça que le parrain a dit que non Mike en attendant tu dois toujours faire quelque chose pour les enfants en question et c'est moi qui ai parlé en ce moment là parce que je connais Mike je dis papa Roger <rire> Dieu m'est témoin je dis papa Roger si Mike doit envoyer l'argent pour les enfants hein, je ne préfère pas que ça vienne directement chez moi, que les transferts se font en mon nom et que les, les transferts se font à ma banque. Comme vous êtes là et vous avez joué comme intermédiaire dans cette réunion, que l'argent passe par vous. Que Mike vous envoie, vous, papa roger l'argent et que vous, vous m'envoyez, moi, peigner l'argent. Et je l'ai fait parce que je connais Mike. Je voulais me protéger. Mike, il peut t'envoyer 50 dollars et te dire qu'il a envoyé 500. Il n'y aura aucune preuve. Alors, je n'ai pas voulu que ça passe par moi. Et les cas, est pas Moutou quelqu'un qui est neutre. Quelqu'un qui était neutre. Pardon Quoi Quoi, papa Je vais prendre mon iPad. si c'est chargé. Je ne pense pas que c'est chargé. C'est chargé Un instant, s'il vous plaît. C'est chargé Je pense que oui. Je vais aller dans ma chambre. Ok. Go play with I don't care. <rire> je voulais que ça passe par un mois intermédiaire. Quand je fais l'émission sur YouTube avec maman Trésor, je vous ai dit qu'il y a plein de détails que je vous ai pas donné. Donc là, je, je donne quelques petits détails juste pour chuter sur la cagnotte, ok Alors, euh, je dis, je voulais que l'argent passe par Papa Roger. Et aussi, okay? Et aussi, pendant cette même réunion là. Papa Roger avait Zion dans ses mains et il l'a mis sur euh, sa jambe. Il a mis Zion sur sa jambe. Et Mike a posé la question. Calculez bien, août, hein? on est en août. Zion est né en février. Donc en août, il a combien de mois? February, March, April, May, June, July, August. Ok? Donc en août, c'est un peu tôt. Mais hein, en août, Mike a posé la question. Pourquoi Zion n'arrivait pas à à redresser son dos, et pourquoi il n'arrivait pas à s'asseoir. À chaque fois qu'on le mettait sur la jambe, il avait tendance à faire genre, hein, comme si Azoku Kaku, il n'arrivait pas à, à soutenir le poids de, sa, de son propre corps. Il n'arrivait pas à s'asseoir. Six mois pour d'autres personnes, et puis c'était fin août aussi. C'était fin août, début de septembre, quelque chose comme ça. Je sais pas la date exacte, mais je sais que c'était août, septembre, parce que les enfants avaient déjà commencé à la crèche. Ils avaient déjà commencé l'année scolaire. Alors, euh, il a posé la question, pourquoi Zion n'arrive pas à sa soirée, tout ça, tout ça. Et c'est la toute première fois que j'ai mentionné le problème du retard et du colonne. Et ça, c'était juste un simple constat de ma part, ok? Parce que Zion, ils ont confirmé chez le médecin, quand il avait 9 mois, qu'effectivement effectivement un problème des colonnes ça c'était un constat que moi j'ai fait moi-même OK et puis je les ai expliqués. je dis non je pense qu'il a un retard il a un retard physique